Voilà on arrive nouveau à un endroit qui, qui est magnifique pour la pêche. On est un peu sur un surplomb. Hein. Regardez, Il y a, y a quand même un aller, même pas deux mètres. Et là il y a, on est planqué, il y a du courant. Il y a ici un sorte de vase, il de, y a un peu plus de fond. Mais surtout, c'est un endroit qui donne bien. On est caché où on peut venir sur le promontoire. Voilà, il est en hein. setup. Aujourd'hui on a eu. On a eu pas mal de pluie, 40 mm la nuit passée et on le voit. Ça donne, on y va.